Un coin perdu, je me suis trouvé. Quelle est cette route où suis-je donc Je veux sortir Mauvais endroit, je me suis trouvé. Des affamés Le bruit de balle Un coin perdu, que fais-je là, moi Ici, mon ange, c'est bien moi là, où elle vous invite. vite. Je bousse tout le chemin, une route barrée, barrée, bien barrée, les inconnus, ils sont cachés, jusqu'au jour. J'ai caché la vue, des gens arrivent, des inconnus, des inconnus. Fermons les yeux, très mauvais tactiques. Où sont-ils? Les affamés, bien, des Tout en les Où est ma protection, je n'ai plus. Une m'étendue, Moi je l'apprends ou l'éviter Un cœur méchant vit à distance Un cœur méfiant Sondez un cœur Un cœur méchant Le son des biens. Un méchant cœur Est-ce possible pour moi Est-ce possible pour moi de le dompter? M'entendre sans me voir, m'inspire beaucoup de contact. Vous découvrir sans rechercher une trahison. tout simplement... Quoi faire vous devinez deviner vite. Un coup perdu Je suis trouvé. Quelle est cette route Où suis-je donc Je veux sortir. Je ne veux plus rester là, au verre endroit. Elles affamaient le bruit de balle. On peut perdre que fais-je là? Moi, ici, mon ange, c'est bien moi-là. sans vite pour repousser vite au chemin une route barrée y a un revier barré des bandits des inconnus qui se font jusqu'au jour se cacher la vue des gens arrivent des inconnus fermons les yeux fermons les yeux mauvais taxi mauvais taxi mmh. C'est le moins désinformé. Pour bien des gens, oh, je l'ai. Vais... Toutes les trois, protection, je ne l'ai plus. Une m'étendue, dois-je l'éviter ou la prendre Un cœur méchant, vu à distance. Un cœur méfiant, son de cœur Un cœur méchant Le son des biens Un méchant cœur Est-ce possible pour moi De me tenter. M'entendre sans me voir Ma vie au, au bout de contact Vous découvrir Sans vous chercher Une trahison Tout simplement Quoi faire Quoi faire Vite devinez quoi faire Un coin perdu, j'en suis trouvé. Quelle est cette route Où suis-je donc J'en veux sortir. Mauvais endroit. Je en veux rester là. Des affamés, le cri des affamés. Le bruit de balle perdu, que fais-je là, moi, ici, mon ange, est-ce bien moi là, oui, où vous vite, où vous vous vite chemin, une, une route barrée, barrée, bien barrée, des inconnus me sont cachés Jusqu'au jour Se cacher la vue Des gens arrivent Des inconnus Fermons les yeux De la mauvaise La mauvaise tactique mmh. Sentir Sentir simplement les affamés ou yeux que ton lait-toi, où est ma protection, je, plus. je ne l'ai plus. Une m'étendue, où est Dois-je la pendule est vitelle? Un cœur méchant, plus à distance. Mon cœur est méfiant, mes témoins. Sans dire cœur, un cœur méchant. Le son des bien savoir le son des méchants cœurs, est-ce possible pour moi de le dompter? Ma tombe ma sans me voir. Mon spi est coup de contact. Vous découvrez sans vous chercher. Me trahison tout simplement. Oh, vite, devinez quoi faire on pas tout. Un coin perdu Je me suis trouvé. Quelle est cette route Où suis-je donc J'en veux sortir Je ne peux plus rester là Les affamés Les affamés le bruit De balles Après le coin perdu L'effet-je là Moi Ici, mon ange, oh, yes, c'est bien moi là où reboussons vite, vite, reboussons vite chemin. Une route ballée, barrée par des bandits, des inconnus, ils sont cachés là, jusqu'au jour, se caché là. Déjà, j'arrive, les inconnus ferme les yeux, très mauvais tactique. Sentir, les putes, affamées, et Vous tenez quoi? Mais ma protection, je n'ai plus. Ne métendez du doigt, je la prends. Mon cœur me sans à distance. Mon cœur est méfiant, sonne un cœur, un cœur à sonder, le son de bien. Un méchant cœur, est-ce possible pour moi de le denter peur, peur, m'entendre sans me voir. Mais je vous contage. Vous découvrir sans vous chercher. Une trahison, tout simplement. Bon, devinez vite quoi faire. Mais t'importe quoi, perdu. Je me suis trouvé Quelle est cette route Où suis-je donc je veux sortir, je veux plus rester là, mauvais endroit Les affamés, les plus des affamés Oh, oh le bruit de balle oh, Regardez, Que fais je là Moi ici, mon oh, je, c'est bien moi là Oh, aide-moi, on oh, vite. Au oh, vite, je mets, au vite. Une route barrée, une route barrée, où des inconnus. Ils se cachaient plutôt jusqu'au jour. Se cacher la vie, des gens arrivent. Des inconnus. Viens-moi les yeux. Oh non no, mauvaise tactique innocent hein sont ils la famille la famille en vrai, je, je me demande peut-on les quoi oh, oh ma protection est. elle je ne l'ai plus je ne l'ai plus Même dit, je ne dois-je l'éviter ou l'apprendre euh... Cœur méchant, vu à distance, mon cœur méfiant maintenant, sondez un cœur, sondez un cœur méchant, le sondez bien, un méchant cœur, est-ce possible pour moi de le dompter, dis-moi, m'entendre sans me voir « Oh, they know something. There must be a good contact. »« Vous découvrir sans vous chercher une trahison, tout simplement. »« Quoi faire Devinez vite, vous êtes en danger. »« Pourquoi perdu ?»« Je me suis trouvé. »« Quelle est cette route Où suis-je donc J'en veux sortir. » Je ne peux plus rester là, mauvais endroit. T'es affamé. Le bruit des balles. Pourquoi perdu, je vous le dis Que fais-je là Moi ici Mon ange, délivre-moi. C'est bien moi là. Rebroussons vite, vite, rebroussons le chemin. Rebroussons vite le chemin. Une route barrée, oh, une route barrée, des inconnus, ils sont cachés là jusqu'au jour. Oh, simplement se cacher là, vue des gens arrivent, des inconnus. C'est un peu innocent ça. Oui, fermons les yeux d'être mauvais tactique. Êtes-vous un enfant? Sent-il affamé, moi dans la poids Où est ma protection? Je ne l'ai plus. Une m'est en vue. Dois-je l'éviter? Ou la voindre? Je ne connais pas cette mais Mon cœur est méfiant. Oh, j'ai vu ce méchant à distance, il peut améliorer son d'un cœur, un cœur à sonder, le son des biens, le méchant cœur, est-ce possible pour moi de le sonder, de le tenter? m'entendre sans me voir, préparer à cas des nos domptés, vous découvrir sans vous chercher, que ça veut dire? trahison! Tout simplement!